Et chérie je sais pas si vous avez déjà entendu parler du bitcoin genre cette sorte de nouvelle monnaie euh, virtuelle et en fait euh, je connais l'une des, des filles qui travaille avec un trader qui sont à fond dans le bitcoin c'est un peu la nouvelle monnaie genre la monnaie du futur et, euh, et donc en fait je trouve que c'est assez bien bon ça donne envie d'acheter des cryptos ça ou pas je suis pas sûr mais en tout cas moi je te propose via le premier épisode de notre série crypto Sayen de voir comment acheter tes premières crypto monnaie grâce à binance Et pour rentrer dans le vif du sujet directement, on va acheter des cryptos avec Binance, le plus gros exchange de crypto-monnaies au monde. Un exchange, c'est quoi C'est une plateforme où tu peux échanger de la crypto-monnaie, mais également faire plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur l'achat. D'ailleurs, Binance, c'est aussi les créateurs de la Binance Smart Chain et du token BNB qui lui est associé. En gros, la Binance Smart Chain, elle vient pour, entre guillemets, concurrencer la blockchain Ethereum parce que dessus, les frais de transaction sont beaucoup moins élevés. On parle ici de quelques centimes contre quelques dollars, voire dizaines de dollars parfois sur ethereum du coup toute la masse de projets qui se lance et qui veut pas qu'il y ait des frais de transaction énormes selon sur la Binance Smart Chain ce qui fait que c'est une des blockchains les plus utilisées au monde et du coup pour payer les frais sur la blockchain on le paye en BNB, le token associé qui va permettre de payer le gaz donc c'est les frais associés à chaque transaction je vous montrerai peut-être comment en acheter dans la vidéo mais sinon dans tous les cas ça s'achète hyper facilement sur Binance parce que c'est le token qu'ils arrêtent pas de mettre en avant et d'ailleurs le petit fun fact c'est que le créateur de Binance est aujourd'hui l'un des hommes les plus influents dans l'univers crypto mais également l'un des hommes les plus riches du monde et oui comme quoi ça paye Bref, assez blablaté, juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important. Déjà, ça permet que tu rates pas les prochaines vidéos, et d'ailleurs pour ça, je t'invite également à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on sort une vidéo, parce que des fois, tu peux passer à côté et tu peux rater des vidéos hyper sympas. Et maintenant, on se retrouve derrière mon ordi pour que je te montre comment utiliser Binance. Allez, du coup, comme promis, on se retrouve bah, sur une page internet euh, vide. Donc là, je suis sur Google, rien de plus compliqué. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller sur binance.com. Euh, pas besoin d'aller chercher très loin. Euh, le site va mettre quelques temps à charger. Et normalement, en haut à droite, vous devriez avoir un petit bouton connexion et s'inscrire. Nous, forcément, on va cliquer sur s'inscrire parce que ce qui va nous intéresser, c'est de créer un compte. Je clique dessus et ensuite, je vous montre la démarche à suivre pour se créer un compte. Alors, c'est normalement... Assez rapide en termes de d'étapes à réaliser. Par contre, il peut y avoir une vérification qui sera assez longue. Je vous montrerai. Là, vous pouvez confirmer donc le pays, c'est la France. Enfin, sauf si vous habitez dans un autre pays évidemment, vous mettez le pays où vous vivez. Et là, vous avez juste à créer un compte en cliquant ici. Là, on va vous demander un email et un mot de passe que vous avez euh, du coup pas déjà utilisé sur la plateforme, si vous n'avez pas de compte du coup. Et ensuite, ici, il euh, y a un ID de parrainage qui vous est demandé. Alors, c'est facultatif, mais euh, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre l'ID qu'on vous met dans la description. Et en plus, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous vous allez gagner sur les frais de transaction il me semble que c'est jusqu'à 40% de réduction donc à chaque fois que vous faites une transaction sur la plateforme vous avez 40% de réduction sur ces frais ce qui est déjà pas mal même si les frais de manière générale sont assez faibles et en échange de ça nous on gagne une petite commission justement sur ces frais donc ça vous rajoute rien au contraire ça vous en enlève et ça permet de soutenir la chaîne parce que nous on gagne un tout petit peu sur chaque transaction du coup là je vais pas faire cette démarche parce qu'elle elle a pas beaucoup de sens tout simplement parce que j'ai déjà des comptes et que j'ai grillé beaucoup d'adresses mail mais en gros là vous devez mettre votre mail votre mot de passe vous cliquez sur suivant ensuite vous allez recevoir un code par mail que vous allez valider donc en cliquant sur euh, vérifier l'adresse mail faudra mettre un code à six chiffres il me semble ensuite vous devez mettre un numéro de téléphone attention si vous avez déjà un compte binance le numéro de téléphone que vous avez associé à votre premier compte ne pourrait pas le réutiliser maintenant donc faites attention à ça et pareil vous allez recevoir un sms de vérification faudra l'entrer une fois qu'ils vous l'ont demandé et ensuite vous aurez accès à l'interface binance et avant ça il faudra également vérifier son identité pour ça il faudra envoyer une photo donc de votre carte d'identité également un selfie de vous soit vous faites la manipulation par ordinateur en mettant des pièces Jointe, soit directement en téléchargeant l'application donc sur mobile et vous pouvez effectuer toute la démarche directement en ligne avec votre téléphone. Vous allez voir, les démarches sont assez simples, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, au moins vous êtes tranquille. Surtout que une fois que tout ça est terminé, Binance doit valider votre compte. Et ça, par contre, ça peut prendre des fois 48 heures jusqu'à une semaine. En fait, ça dépend des délais et du nombre de personnes qui s'inscrivent sur la plateforme. Donc je vous recommande de faire attention à ce niveau-là. Bref, j'ai assez blablaté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur l'interface Binance une fois que tout votre compte aura été validé parce que c'est là qu'on va pouvoir effectuer nos premières transactions sur Binance. Donc du coup, maintenant, on se retrouve sur l'interface de Binance. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est d'aller sur l'onglet acheter des cryptos et on va voir comment acheter des cryptos avec une carte. Donc là, en fait, les deux onglets sont les mêmes parce que c'est un dépôt soit par carte, soit par carte. En fait, sur Binance, euh, à cause des régulations actuelles, vous pouvez plus faire de transfert euh, via votre compte en banque mais vous devez faire directement euh, via une carte bleue, ce qui engage du coup 1,8% de frais comme vous pouvez le voir. C'est pas énorme mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, je suis d'accord. Euh, malheureusement, on peut plus faire de dépôt en par compte bancaire pour le moment euh, c'est assez dommage donc euh, ce que je vous propose de faire c'est que je vais faire la, la, je vais acheter des enfin je vais d'abord déposer de l'euro sur Binance donc j'utilise un, un de mes comptes personnels mais c'est pas grave euh, euh, ça me servira donc euh, je vais déposer 20 euros voilà donc j'ai 36 centimes de frais de transaction euh, donc je recevrai exactement 19,64. euros donc là j'ai mis le montant 20 euros j'ai déjà moi ma carte qui est enregistrée mais libre à vous de mettre la vôtre vous cliquez sur confirmer et là ça va être tout simple c'est euh, la procédure habituelle de votre banque donc là c'est vraiment propre à chacun vous devrez euh, valider euh, la transaction donc moi euh, c'est ma banque qui va m'envoyer une notification sur mon téléphone si tout se passe bien donc je vais regarder normalement je reçois la petite notification Et few minutes later, J'ai bien la notification, j'ai validé, et normalement ça devrait se passer correctement. Voilà, du coup là ils me disent que le dépôt a été effectué avec succès, donc maintenant ils me proposent directement d'acheter des cryptos ici, donc je peux cliquer ici, mais je peux également donc aller dans l'onglet acheter des cryptos ici, et donc on va commencer tout simplement par acheter avec le solde en cash, c'est à dire avec les euros, les euros que je viens de déposer sur la plateforme. Donc, on va arriver sur cette interface qui est toute simple. C'est simple. Vous mettez le montant en euros que vous voulez dépenser et la crypto-monnaie que vous souhaitez recevoir. Il n'y a vraiment pas plus simple. Donc, là, il m'affiche mon solde en cash. Donc, j'ai déposé 20 euros. Je devais déjà avoir une petite quinzaine d'euros. Donc, j'ai 34 euros en cash. Et ce que je vais faire Et eh bien, soyons fous, je vais acheter du BTC. Alors, si jamais vous voulez changer la devise que vous utilisez ici, voilà, il y a toutes les devises mondiales. Enfin, elles n'y sont pas toutes, mais il y en a pas mal. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter du bitcoin. Hein. Vous pouvez acheter pas mal de crypto. Il me semble qu'elles y sont pas toutes ici parce qu'en fait elles sont pas toutes disponibles via de l'euro donc vous devrez passer par une crypto monnaie intermédiaire si vous voulez acheter une qui n'est pas dans cette liste mais moi je vais rester sur quelque chose de basique donc je veux acheter du btc pour 34 euros je clique ici sur continuer et donc là il me résume entre guillemets ma commande si on peut plus ça comme ça il me dit à quel prix j'ai acheté mon bitcoin les frais il y en a pas c'est ça qui est avantageux lorsqu'on fait ce genre de transaction donc voilà je vais recevoir 34 euros de bitcoin attention là vous avez une minute pour valider le paiement donc euh, faut faire vite parce qu'en fait il va maintenir ce taux de change pendant une minute et après ça passera au temps de change euh, bah, la minute d'après. je clique sur confirmer normalement ça va relativement vite donc faut attendre un petit peu ça dépend aussi de l'affluence sur le site voilà et là on me dit que j'ai acheté ça de btc donc euh, bon vous voyez, c'est des décimales, hein, vu le prix d'un Bitcoin en ce moment. Et on va aller voir, du coup, ce que ça donne dans mon portefeuille. Alors, faites pas attention, il est possible qu'il y ait d'autres cryptos. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est le BTC qu'on vient d'acheter. Donc, si on suit, bon voilà, ça, c'était les cryptos que j'avais avant. Mais on va masquer les petits soldes ici. Voilà, on va voir que ce que je possède vraiment. Et donc, euh, sur cette interface, qu'est-ce que vous voyez Donc là, en bas, déjà, on retrouve notre Bitcoin qu'on a acheté pour à peu près 34 euros. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ici, donc, vous avez votre compte principal, votre solde, votre solde Fiat and Spot. Les Fiat, qu'est-ce que c'est C'est le solde que vous avez ici, c'est ce que vous possédez comme euros, comme dollars. Donc, c'est les monnaies fiduciaires classiques. Pour euh, information, là, j'en ai quasiment plus, vu que je viens de tout dépenser. Le solde spot, c'est ce que vous possédez comme crypto-monnaie en tout. Et du coup, voilà, moi, je possède un équivalent de 624 euros, si on fait la somme de tout ce que je possède. Et la PNL, ici, c'est en fait euh, la performance depuis la veille. Donc par exemple depuis hier mon portefeuille a perdu 2,68% et donc 16 euros. Donc là c'est ce que je possède en... en entièreté et ici donc on voit mon BTC que je viens d'acheter. Maintenant je peux faire plusieurs autres choses. Je peux le convertir. Donc par exemple si je clique ici, euh, là c'est un peu comme l'interface qu'on venait d'avoir avant, sauf que cette fois on peut passer d'une crypto monnaie à une autre. Et ça c'est ce que vous allez faire la plupart du temps une fois que vous allez en posséder. Moi là je possède du BTC donc j'inverse ici. Je lui dis que je veux le maximum de BTC qu'il a sur la plateforme, et ensuite, je peux l'échanger dans toutes les monnaies de la plateforme. Comme quoi, il y en a vraiment beaucoup, on peut vraiment scroller énormément. Mais moi, ce que je vais faire, c'est l'échanger contre de l'USDT. L'USDT, qu'est-ce que c'est C'est du dollar sous forme de crypto-monnaie. Donc, on vous fera peut-être une vidéo sur l'USDT de manière générale et les stablecoins. Donc, c'est un stablecoin, il est indexé sur le dollar. Ça veut dire que sa valeur est tout le temps de 1, équivalent au dollar. Donc, c'est une monnaie qui est assez pratique parce que du coup, ça reste une crypto. On pouvait l'échanger avec tout et n'importe quoi. Mais elle est indexée sur le dollar, donc elle ne bouge pas, elle n'est pas aussi volatile que les autres. Là, on clique sur aperçu la transaction. Attention, la fois, elle est très vite, vous avez que quelques secondes. Donc là il me met le taux, ce que je vais recevoir, je clique pour convertir, et normalement, voilà c'est bon. Ça a été fait avec succès. Donc on voit que j'ai obtenu 39 USDT, euh, pour rappel j'avais mis à la base à peu près 34 euros, donc c'est vraiment l'équivalent, hein. j'ai pas perdu grand chose dans l'histoire. Et du coup là on se retrouve sur l'interface sur laquelle j'étais juste avant, donc pour y accéder bien sûr vous allez dans portefeuille, et dans Portefeuille Spot, généralement, c'est plus pratique ou vu d'ensemble si vous voulez avoir autre chose. Mais généralement, Portefeuille Spot, c'est là où vous voyez tous vos soldes de crypto. Et là, on peut voir l'USDT que je viens d'avoir. Donc voilà, 39 dollars, équivalent en euros ici. Donc voilà comment j'ai effectué toutes mes transactions. Enfin, euh, je ne vous montrerai pas comment faire de transactions, mais si jamais vous avez une âme de trader et que vous êtes habitué au marché financier, par exemple, vous pouvez cliquer ici sur « Trader » ou directement aller ici dans « Trader ». Et là, vous avez accès à différentes interfaces, donc convertir, c'est celle sur laquelle on était juste avant. Ensuite, vous avez la fondamentale et la avancée. Moi, je vous recommande, si vous êtes débutant, plutôt d'utiliser la fondamentale. On voit rapidement à quoi elle ressemble. Donc, vous allez voir, c'est une interface de trading somme toute basique, avec des graphiques, des statistiques, un moyen de placer des ordres. Donc, voilà, vous avez les graphiques ici. Les carnets d'ordre sur les côtés, les paires disponibles, et en bas, une petite interface assez simple hein, pour acheter ou vendre. Et si jamais vous voulez une interface plus avancée, vous cliquez sur avancer ici, et euh, généralement, voilà, euh, l'interface change un petit peu. Voilà, le graphique est placé ici, pour placer les ordres, c'est là. Là, vous pouvez voir tous vos ordres ouverts. Bon, l'interface est en soi à peu près la même, mais ils appellent ça la version pro, entre guillemets, qui est accessible à tous, bien sûr. Maintenant, moi j'aimerais vous parler d'une chose, si jamais vous avez des cryptos sur votre wallet Binance, donc là vous les avez sur Binance, mais que vous voulez les extraire vers un autre portefeuille, sur une autre plateforme ou que sais-je, pour ça, il faut effectuer un retrait. Un retrait, comment ça se passe Vous cliquez ici sur « Retrait » tout simplement. Ils vont vous proposer de retirer de l'USDT sur une adresse et un réseau. Et ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo parce que ça demande de configurer un autre portefeuille. Et c'est Victor qui vous le montrera dans notre prochain tuto qui sera sur Metamask. Donc c'est un portefeuille décentralisé cette fois. Attention, il ne sera pas centralisé sur une plateforme. Et c'est d'ailleurs un moyen d'acheter des cryptos qui sont beaucoup plus faibles en termes de valeur que vous ne pouvez pas trouver sur Binance. Voilà, une dernière chose dont je voulais vous parler, dont j'aurais peut-être dû vous parler au début, c'est la sécurité. Lorsque vous allez dans l'onglet sécurité, vous pouvez configurer la 2MFA et c'est hyper important. C'est là, voilà, avec Google Authenticator. Qu'est-ce que ça vous permet de faire Ça vous permet, en fait, de sécuriser votre compte, tout simplement en téléchargeant une application qui s'appelle Google Authenticator. Et en fait, à chaque fois que vous allez devoir vous connecter sur Binance, que ce soit sur téléphone ou ordinateur, vous devrez entrer un code qui est a dans cette application. Ce qui fait que si quelqu'un veut se connecter sur votre compte Binance depuis un autre ordinateur, il a besoin également de votre téléphone et de l'accès à Google Authenticator avec le mot de passe dedans pour se connecter. Donc c'est vraiment une double authentification, c'est hyper important. Donc je vous recommande de le mettre en place directement directement également vous pouvez mettre en place la vérification via le numéro de téléphone mais bon qui si un voleur à votre téléphone bah, il a accès aux deux ou sinon la vérification par adresse mail vous recevez un code par mail à chaque fois que vous voulez vous connecter bref voilà je voulais insister sur la partie sécurité juste avant de se quitter c'est hyper important faites attention c'est vraiment facile de se faire pirater son compte si on fait pas attention alors euh, ne, ne le négligez pas c'est vraiment dommage bref moi je vous retrouve derrière la caméra dans un instant bon j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas en tout cas n'hésite surtout pas à la liker c'est le meilleur moyen de nous dire que tu as aimé la vidéo laisse nous un petit commentaire pour nous dire ce qui t'a plu ou également ce qui t'a pas plu, ça nous intéresse. Si jamais tu connais quelqu'un qui s'est intéressé par l'univers crypto ou qui cherche à en acheter, partage-lui la vidéo, ça pourrait peut-être lui servir. Et puis bien sûr, abonne-toi à la chaîne, c'est hyper important, c'est vraiment le meilleur moyen de récompenser notre travail. Et sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!